Le début du mois de janvier pour vous, chers béliers, sera vraiment très occupé d'une manière positive et les énergies qui règnent durant ce mois sont très propices pour prendre vos actions, donc il serait fortement recommandé d'en profiter au maximum. La première partie du mois, chers béliers, sera plutôt concentrée sur votre carrière et sur l'amélioration de vos revenus avec Mercure maintenant, joignant les euh, autres planètes dans votre dixième maison, ainsi que le soleil aussi. Donc, cette période sera très propice si jamais vous étiez euh, à la recherche d'un emploi. Euh, les énergies sont vraiment très convenables pour ce genre d'action, euh, prendre les actions, mettre les efforts nécessaires pour trouver un emploi. Aussi, si vous étiez déjà euh, euh, en emploi, des idées innovantes vous viendront à l'esprit et vous vous mettrez à les réaliser si vous étiez le propriétaire de votre commerce ou bien vous pourriez les proposer à vos supérieurs et les convaincre de les mettre en place si vous étiez employé dans une, entre, une entreprise. Cela continue comme ça jusqu'à 10 janvier, quand l'éclipse lunaire aura lieu dans votre euh, quatrième maison, dans le cancer, où la lumière sera mise sur votre foyer, votre résidence et la famille. Et c'est là que vous commencerez à essayer de trouver l'équilibre euh, entre votre vie personnelle euh, et professionnelle ou bien peut-être suite aux idées que vous aviez eues au début du mois et afin de les réaliser, des voyages seraient exigés ou un changement du lieu de résidence aussi pourrait être euh, exigé. Donc, quelque chose qui va concerner euh, votre foyer un changement qui pourrait avoir lieu durant les prochains six mois. Les prochains six mois, c'est la durée sur laquelle s'étend l'énergie des éclipses. Vous pourriez vous-même recevoir des personnes, des visiteurs de l'étranger aussi, durant cette période. La deuxième partie de euh, janvier sera plutôt focalisée euh, sur votre image publique et votre réputation. Vos réalisations et accomplissements seront connus par l'entourage ou même le public si vous étiez une image publique. Votre réputation va briller et même vos revenus seraient améliorés. Une belle évolution sociale et professionnelle vous mettant à l'avant-garde. Et suite à ça, vous pourriez avoir des nouveaux amis et des nouvelles connaissances professionnelles qui vous, qui vous appuieront dans vos démarches. La troisième partie, par contre, quand Vénus entrera dans les poissons et sera conjointe à Neptune et les deux feront des euh, carrés avec Mars, votre gouverneur, dans votre neuvième maison, c'est là que vous devez être très prudent au niveau des aventures, soit financières ou relationnelles et amoureuses. Avec ces aspects, la vision sera euh, ne sera pas claire pour vous, elle sera un peu embrouillée et ces énergies pourraient vous porter de la déception. Ces aventures pourraient être en provenance de l'étranger aussi, ou bien si vous étiez vous-même à l'étranger, vous pourriez rencontrer des personnes qui pourrait vous proposer des projets ou des investissements soit donc soyez très prudent la nouvelle lune dans votre onzième maison faisant un carré avec uranus dans votre deuxième maison et conjointe à mercure est une très belle opportunité et un nouveau début pour commencer à chercher des nouvelles sources de revenus qui seraient plus innovantes et loin d'être traditionnelles c'est pour cela, au début des prévisions, je vous ai dit, si vous étiez à la recherche d'emploi, c'est le moment propice et euh, les énergies qui règnent durant ce mois-ci sont très convenables pour euh, mettre plus d'efforts dans vos recherches d'emploi.